Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ici dans le sud de Tenerife et dans cette vidéo je voudrais vous parler des banques. Les intérêts bancaires qui sont actuellement à 0,11% donc même pas 1%, quasiment un dixième de pourcent euh, vont descendre à 0%. Les banques estiment actuellement qu'ils donnent trop d'intérêts. Je sais, c'est ridicule, ils se foutent de nous, il n'y a pas d'autre terme parce que je peux vous dire qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils gagnent de l'argent en bourse avec votre argent. Donc ils ne veulent pas vous donner d'intérêt, donc vous n'avez, vous, plus aucun intérêt à laisser votre argent à la banque. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, euh, pourquoi ne pas trader vous-même votre argent comme eux le font Apprenez à trader, apprenez à investir en bourse, et de cette manière-là, vous n'aurez plus besoin des banques pour faire fructifier votre argent, donc ça c'est le conseil que je vous donne, faites fructifier votre argent en bourse mais faites-le vous-même, apprenez à trader, suivez une bonne formation au trading et là vous n'aurez plus besoin des banques pour avoir des intérêts et je peux vous dire qu'avoir euh, des intérêts beaucoup plus élevés que ce que vous offre actuellement les banques c'est vraiment pas compliqué en bourse. Donc il faut bien sûr pas se lancer en bourse n'importe comment. Il faut prendre une formation de trader. Vous trouverez pas mal de formations sur le net. Moi, j'ai suivi pas mal de formations et ce que j'en ai retenu, eh bien, vous le trouvez dans ma formation au scalping. Puisque pour moi, la meilleure méthode, la meilleure manière de gagner en bourse et de gagner rapidement en bourse, c'est le scalping. Et le scalping, vous pouvez le faire une heure ou deux par jour. C'est tout à fait suffisant pour arriver à faire des bons résultats. Alors je ne vais pas vous lancer des, des chiffres ici euh, à la tête sur combien vous pouvez avoir d'intérêt à l'année ou même par mois, mais je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec ce que vous offrent actuellement les banques. Donc songez-y, songez-y sérieusement. Vous avez ici au-dessus euh, de ma vidéo et sous ma vidéo un lien vers mes formations euh, au trading. Vous verrez que c'est tout à fait abordable et que votre argent, et eh bien, il serait bien mieux entre vos mains pour trader, pour fructifier. Vous pouvez vous entraîner au début sur un compte de démonstration, donc sans aucun risque, avec de l'argent virtuel. Et une fois que vous verrez que vous avez des bons résultats, et eh bien, vous pourrez mettre 5 000, 10 000, 20 000, 100 000, 1 million si vous le voulez, et vous pourrez réellement faire fructifier vous-même votre argent en bourse, comme le font les banques, mais les banques qui veulent garder le bénéfice de leur trading pour eux. Voilà, c'est je pense le meilleur conseil que je peux vous donner actuellement. Euh, vous pourrez vivre très bien des intérêts de, euh, de votre argent, donc j'ai un de mes clients qui a suivi une de mes formations il y a déjà des années, il voyage toute l'année, il trade un capital de 40 000 euros et au bout de l'année il a gagné 40 000 euros, donc vous voyez que ce qu'on peut arriver à faire, et on peut même arriver à faire beaucoup mieux. Donc je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner actuellement, ne laissez pas votre argent en banque, euh, vous pouvez aussi l'investir dans l'immobilier, à Tenerife ici si vous le voulez, contactez-moi à, à ce niveau si vous êtes intéressé, puisqu'ici on a du soleil toute l'année, on a des gens qui louent pour les vacances toute l'année, donc c'est un très bon investissement également si le trading, si la bourse ne vous intéresse pas mais vous pouvez aussi faire les deux hein. donc euh, moi je fais les deux, je fais du trading, je fais du marketing sur internet, je fais de l'immobilier donc euh, tout ça ici de manière efficace à Tenerife. Voilà si vous avez aimé cette vidéo likez-la, partagez-la, ça m'encourage à faire euh, plus de vidéos encore et de vous donner toujours des bons conseils.